Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Cette semaine, nous commençons notre édition avec la publication de la biographie de l'un des grands hommes de ce système et père fondateur de Crusader Industries, j'ai nommé Auguste Dunlow. Ce philanthrope accompli a permis de révolutionner le transport spatial. Dans sa biographie, vous pourrez découvrir comment grâce à son talent, il a racheté la compagnie Seraphine System à seulement 29 ans. Nous remercions tous Monsieur Dunlow pour tout ce qu'il nous a apporté. Le gouvernement vient tout juste de publier un guide vous permettant de pouvoir choisir entre les différents candidats au poste d'impérateur. C'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur chaque candidat et de retrouver leur programme électoral. Jeudi, le vol d'un Idris a été confirmé par Miles Eckhart. Il est en train de préparer des plans d'attaque pour stopper le groupe des Arlington. Pendant ce même temps, le criminel notoire Tessia Pacheco est à l'origine de plusieurs raids sur des transports de prisonniers, l'objectif étant de libérer certains de ses anciens collaborateurs. Nous apprenions aussi que les météorologues ont de nouveaux outils à leur disposition, leur permettant de mieux surveiller le climat. Les ingénieurs de Drake Interplanetary sont en discussion concernant la teinte de bleu à choisir pour leur Cutlass Blue. De futurs acheteurs de ce vaisseau en ont profité pour signer que les cellules à l'arrière ne faisaient pas assez Drake. Toujours concernant les vaisseaux, de nouvelles images du Proleur nous sont parvenues. Mais très peu d'infos circulent à son sujet, Esperia souhaitant conserver l'effet de surprise. Des rumeurs commencent à circuler à propos de la construction d'un tout nouveau vaisseau dont nous ne savons malheureusement rien pour l'instant. Les sources internes nous ont appris que la phase de conception était déjà terminée. Dans un souci écologique, il est désormais obligatoire pour tous les établissements d'éteindre les lumières durant la journée. Mais ce ne sont pas ces restrictions qui empêcheront les stylistes de Microtech de nous présenter leurs tenues flashy, intégrant des écrans et des lumières. Ce style classieux et moderne sera idéal pour vous rendre au Wallis Bar, célèbre emplacement de New Babbage. Lors de vos soirées, vous pourrez en profiter pour lever les yeux vers le ciel et admirer Portressler en étant porté par la musique de Digestive. D'ailleurs, si vous êtes inscrit au programme de Robert Space Industry, vous recevrez des sticks lumineux rendant les soirées aux balises encore plus festives. Pour finir cette édition, nous allons parler des infrastructures qui devraient faire leur apparition en septembre. Le syndicat des transporteurs spatiaux a fait part des problématiques qu'avaient les pilotes à livrer facilement leurs marchandises, indiquant que non seulement cela faisait perdre du temps à tout le monde, mais mettait aussi en danger les pilotes qui étaient dans l'incapacité de surveiller leur vaisseau pendant la livraison. C'est pourquoi des quêtes de déchargement vont être mises en place dans toutes les stations du système. Elles permettront de charger et décharger votre marchandise, de louer des espaces de stockage et de trouver des opportunités d'emploi.